on peut déjà aller faire le boss, ça en fait déjà une, on a peut-être deux chances d'avoir un photo. Suffit, oui. Et apparemment il faut le farmer 20 fois celui-là pour avoir la Warframe Equinox D'accord Parce qu'il te drop tous les composants de euh, l'Equinox nuit, tous les composants de l'Equinox jour Et en fait il faut, faut fabriquer l'Equinox jour, l'Equinox nuit et ensuite t'as l'Equinox complet Mais moi voilà, je propose de regarder les yeux grands, ouverts dès qu'on entend un spectre on le prend en photo moi c'est bon, c'est Elios qui va faire le travail. Normalement. Oui, c'est vrai, <rire> toi t'as ton. T'as as, as, as caméra pour en être Alors par contre, je vous rappelle que Frost il court pas vite. Hein. C'est vrai. Et normalement, tu tombes à peu près à la même vitesse que dans les oui. trous. Ça oui. Va. Ouais. On peut même pas le pointer Ah merde eu. eu. Mais je pense que surtout faut que t'évites d'être juste devant lui quoi. Trop près ouais. Ah c'est con. Tu l'as Moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu. Ah y'en a un deuxième Oh vas-y bah, profite Ah non mais là je le vois pas pour J'espère que si on échoue We've la mission. Been ça been fait ah oui, viens, ça. Euh non faut pas échouer la mission non. Bon con. Euh... <rire> ça va être compliqué. <rire> oh, attends. Ah lâche-moi ouais. ouais. Rage complete, we're free to proceed. Si tu veux de toute façon tu prends des dégâts dans la gueule. Ah ok il est là. Mais toi quand on se met devant la porte, on peut pas s'enfuir. T'es sûr de ça Ah de si Oh c'est ça, ouais c'est la porte. Il a un joli petit cric très Excellent work. Ah par contre le fait que j'ai mis les scan infini, euh, ça aide hein. Bah, parce que ça consomme je... des charges normalement. Mais c'est des scan infini de, euh, de... De de. Classique, ou de scan. De Cimaris ouais, J'ai enlevé l'autre hein, parce que sinon de... il allait les consommer. Il suffit d'en acheter beaucoup. Euh, parce ouais, mais enfin scanne, là, je sais pas scanne, combien de scans il en a fait, mais je pense que bah j'ai si, passé si la trentaine as de scanne, là. Que ce soit, euh, ouais. oui, non, non, ça, non ça, parce, parce qu'il scanne vraiment ça. tout ce qu'il peut, hein. Mais je préférais quand on mourait, quand on allait dans l'eau avant. C'est plus facile pour remonter euh, non, c'est. Ouais, c'est une vraie. Euh... C'est une vraie question si c'est intéressant ou pas, parce que le Théorium, c'est une ressource qu'on ne trouve que. sous la flotte. Vas-y, scanne le baril, vas-y. Voilà, c'est bien. trouvé quelque chose Ton diriga <rire> Oui, c'est vrai. Ah, tu peux pas l'activer Bah non, il me l'a pas compté. Bon, normalement la première mission elle doit se jouer sur Terre ou sur Mars, je ne sais plus. Oui, mais elle est pas active. Parce que s'il faut que j'utilise le scanner normal, faut que j'enlève Helios. Tu vas me bouffer tous mes scans? <rire> <rire> photo, photo, photo, photo, photo, photo, photo. J'ai plus de pellicule! Oh du monde! Ça c'est un cul de C'est un cul de sac. Je reste dans le réseau. Des tout Ah oui. Oh, reste, reste groupé c'est génial! Oui! Alors regroupez-vous un peu plus. Ah. Voilà. Y'a des chips sous l'eau? Des chiffres c'est ce que Ouais. Mais sérieusement comment ils sont arrivés là euh T'as réussi à scanner un... Donc un... on n'a pas vu le spectre pour passe Bah faudrait qu'il y en ait un qui apparaisse. Bah oui. Bon, là, <rire> pour voir s'il y a des pièces intéressantes, mais je ne sais pas trouver d'endroit simples. C'est vrai que j'ai une arme de refusage. Ça c'est des greeners, mon arc électrique c'est pas grand chose. Alors que quand c'est des corpus, ça fond... C'est la sortie du... Oh là c'est de l'idée. Ouf <rire> <'il> Y'a <rire> ASF, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai économisé 260 000 crédits, j'ai tout dépensé en 5 minutes. <slupé> euh Flanche, tu rappelles que je cours pas. Ouais. <slupé> Il peut tout seul. Oui, tout seul 200 mètres devant quoi. 200 mètres si loin que ça et euh, volt il va vite normalement, il va même plus vite que moi. Non Qui a volt Ah non, y'a pas volt. Mais <rire> pourquoi je pense que c'est bâti avec le volt Là Seb il joue médic. C'est vrai. Bon alors euh, pour Voltor, Voltor c'était pas une bonne idée Donc je plus de dégâts bien le blast Euh on a un Eximus à nettoyer avant de partir d'énergie, s'il vous plaît in, ouais, de là. Oh le bordel Rennes il coûte cher pour fabriquer J'ai essayé d'économiser pour barreaux de là Oh On a pas dû faire ça mec Oh qu'est ce que tu fais Ah! Encore? Ouais, bah, tant que vous changez de place avec moi, moi je suis des heures de zone hein! <rire> il se combat comment celui-là déjà? Mm. Ah, ouais, non, ouais, je oh, il... Euh, Alors, attends, attends, attends, attends, il est chiant, je, je change d'équipement. Comment ils font les... Comment ils font dans StarCraft je... Ça casse. Ouais, c'est ce genre de choses. C'est ça <rire> Ça gare quoi J'aime l'odeur du zergling le matin, du zerglier le matin, petit déjeuner. Je <rire> crois que c'est ça. Ouais. Voilà, t'es les filles ah. qui te font prendre A ah, point Vas-y, scanne la boîte. Ça c'est le truc que j'ai demandé de faire en priorité à Helios Vas-y, scanne Il y a des ennemis dans le coin C'est pas grave, scanne De toute façon, tu n'es bon qu'à prendre des photos. La reine se trouve que au fur et à mesure. Ah mais euh, ça pousse l'ai eu ou pas T'as eu quelqu'un Est-ce que la boucle oui. est l'autre Non, non t'as pas, pas eu, eu. Ah Enfin, je crois pas Il est où Ah est... si Si, si, j'ai l'impression que ça marche hein Non Non, c'est pas le bon Non, c'était un clone encore l'ai eu, j'ai eu, j'ai eu Oui, j'ai eu Vas-y, fais ton mal tout seul Non, c'était pas le bon Ouf. Des confluences de boss On oh, va bah, être bombarder, on va voir qui va bombarder qui est. Mais c'est des maniques. Pas grave. C'est pas parce que c'est des maniques qui passera pas au four. Wow, oh, il m'a explosé, mon Elios. Ah, oui, c'est pour ah, ça, ça qu'on oh, fait. Oui. <rire> Je me demande pourquoi mon dit dégâts font plus rien mais ils m'ont pas. Ceci explique cela. Ah je suis sec. Voilà. Ah, oh, Et bien, plus que 20, plus que 19. Et on a le châssis de nuit des